Bonjour à tous, je suis Albert, directeur de la clientèle privée chez Nalo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer un beau voyage sereinement. Alors déjà, euh, tout d'abord, pour préparer un voyage, il ne faut pas oublier qu'il faut le préparer financièrement. Parce que c'est bien joli de penser euh, à la baignade et, et au soleil, etc. Mais tout ça, c'est de l'argent. Il faut dépenser de l'argent. Alors, quand je parle voyage, je ne parle pas de votre vacances au mois d'août dans deux semaines. Je vous parle d'un beau voyage dans trois ans, quatre ans, cinq ans. Tour du monde, fêter le bac de vos enfants, euh, le, le tour d'un pays en vanne ou je ne sais quoi. Et là, la meilleure façon, c'est que vous créez un projet, en fait, dans votre compte d'investissement, donc votre assurance vie chez Nalo. Et vous créez donc un projet avec un horizon, donc à au moins trois ans, vous versez un premier versement, quelle que soit la somme, avec des versements programmés euh, chaque mois. Ça vous permet d'épargner obligatoirement sur votre revenu mensuel. Donc, il faut investir une mise de départ, des versements chaque mois euh, que vous prenez sur vos revenus mensuels. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle une épargne forcée. Au début, ça va être un peu forcé et puis euh, au bout de deux, deux, deux ou trois mois, ce sera très euh, naturel. Pour vous, un peu comme un, un, peu comme, comme un abonnement. Quoi. Et grâce à Nalo, vous aurez un investissement personnalisé. Ça veut dire que vous aurez vraiment l'investissement qui vous permettra à terme d'avoir les capitaux pour réaliser ce voyage. Il ne faut pas oublier que pour performer, il faut prendre du risque. Il n'y a pas de rendement sans risque. Okay Donc si vous mettez au, au début, il y aura plus d'actions, au fur et à mesure du temps, il y aura de moins en moins d'actions et ça, c'est la sécurisation progressive. Ça vous permet en fait de progresser vers votre dépense de manière de plus en plus sécuritaire. Et donc, de vous, euh, de, de vous écarter du risque marché le jour où vous aurez besoin de l'argent. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le risque que vous prenez maintenant pour une performance dans 5 ans, ce qui est important, c'est la cinquième année, il ne faut pas que vous ayez de risque sur, sur votre investissement. Si cette vidéo vous, vous, vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à poser des questions en dessous. Nous serons ravis de vous répondre.